Hein. Moteur diesel. Oui. Et euh, C'est quel modèle C'est 30 Un coupé C30. Coupé C30. Coupé C30. Donc nous quittons le restaurant. Vous a été au restaurant Ouais. Avec Père Est-ce qu'il t'a bien nourri le Père Il y a quoi comme option euh, Ici, euh, les standards, enfin euh, bon, comme euh, c'est chez Volvo, hein, chez Volvo. Ouais. Ici, euh, les standards, enfin euh, bon, comme euh, c'est chez Volvo, hein, chez Volvo, il ouais. y a... y a différentes options, il y a... Mais toi... Ici, on appelle Momentum, c'est ça Ouais. Donc c'est... Les de vitesse. Oui, tout ce qu'il y a, le cruise control. Ouais. Tout ce que tu peux imaginer. On va suivre ton papa Ouais. On n'a pas le GPS. C'est parti. Euh, euh, ouais. Moi je me contente d'une plus petite voiture. <rire> C'est plus facile pour se parquer. Ouais. Pas comme un grosse camionnette bleue là. Ah oui. <rire> Elle est assez confortable. Alors comme on a un handicap, c'est quand même plus facile d'avoir des portières, des grandes portières. Ouais. Hein? Donc euh, c'est quand même plus agréable. Si tu devais dire un point fort, de cette voiture. Un point fort. Oui. Euh, C'est le confort de conduite. Ce sont des bonnes routières. C'est vrai. Ah oui, quand tu es sur autoroute, tout ça, euh, et les, bien les bien changements bien. de vitesse sont bien proportionnés. Voilà. Mais il faut être prudent parce que quand tu es en cinquième, tu es déjà quasi hors limite donc les radars, ils te voient très vite ouais. Ouais, il faut être prudent parce que sans vitesse tu es déjà à 130 euh, il faut pas accélérer ouais mais moi, de la trouve très confortable on place pas sa ah oui, c'est vrai euh, ouais. les relevants sont confortables sont bien étudié. c'est un quoi comme moteur dedans c'est donc c'est un diesel oui et c'est un 1600 160 oui turbo ou pas non non il n'y a pas de turbo et il est très performant quand je vais chez quentin on... mais là on reste dans les limites autorisées oui oui au niveau consommation si tu restes dans les limites autorisées au niveau consommation c'est on sait on sait combien on est sur 5 litres avec, euh, non, si tu veux tirer dedans, euh, ça, va. Et ça va... ça va... Quand euh... je pars de chez moi, avec un, un plein, je vais à Marseille. Tu vois Quand tu fais pratiquement 1000 km avec un plein, si tu roules normalement. Ouais. Et ah, tu... si tu veux commencer à... Et si tu tires dedans... Ah oui, à ce moment-là, plus que Marseille. Il faudra faire le plein avant. C'est combien Pardon si tu Ah, es... ça, ça dépend de la conduite que tu que tu as. Hein, Est-ce qu'il y a le start stop Le Stop and go. Ah non, pas celle-ci. Pas celle-ci. Ils l'ont fait après. On se trouve qu'elle est. Très confortable et ouais, agréable. Ça doit être agréable de faire un long trajet dedans. Perdu euh... toi, ah ben là tu continues tout droit. Tu continues. Eh ben oui reprises ouais. très souple. Très souple. Oui. La boîte de vitesse est bien étagérée. Hein? Oui, et vous avez un bon garage. Là, pas On est passé au dessus, hein Donc je vais sortir ici, tout de suite. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Moi... Je ne pouvais pas monter au graffiti alors... La peste un peu. La peste. Je l'ai pas fait prêt. On l'a vraiment perdu de vue. Euh. On l'a perdu de vue. Et... Sur à l'intersection, on va retomber, en fait, on va retomber tout droit, oui. voilà, voilà, on va retomber tout droit, euh, par là. the northern. pour au dessus sinon je vais par là ouais c'est mieux ouais. Euh, comme tu veux oh, je, je, je crois, mal. ça sera plus facile Loin. Il faut que je continue. Je dois monter au-dessus Oui. C'est ici Non. Plus loin. La maison avec un carport. C'est devant derrière <rire> tu, peux, tu peux te mettre sous, sous le petit toit mais il faut quand même te sortir mais, mais en arrière On en, en arrière porteur? en arrière en arrière si tu fais ça mais en arrière ah, le fer en arrière d'accord C'est bon. C'est bon pour toi Non. C'est pas bon Mais toi vraiment ah. bon Pour te sortir. C'est bon ça pour toi Ouais, voilà, c'est bon. Ah ben c'est moi qui ne sortirai plus. <rire> yes yeah. vidéo improvisée euh, au revoir à tous merci d'avoir suivi ce trajet euh, un peu improvisé euh, voilà